Jean-Marie Pogam, merci de vous asseoir avec nous pour qu'on puisse reparler des éléments que vous avez soulevés puisque vous étiez déjà sur scène ce matin, pour la première conférence d'ailleurs de, de la World Policy Conference qui fait de sa 15e édition, déjà votre première participation, il me semble, vous venez de, de me dire. Euh, J'aimerais vous poser d'abord une question puisque euh, on, se, on a parlé des différentes crises, le monde traverse différentes crises. On a évidemment eu la crise financière en 2008-2009, euh, la pandémie, euh, maintenant la guerre. Est-ce que le commerce mondial n'est pas menacé de trop enfin de, de façons différentes Si, absolument. Euh, on sort, vous l'avez vous dit, de plusieurs crises. Euh, la guerre commerciale engagée par l'administration Trump, la crise du Covid, la guerre tout court...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 Mondiale qui est relativement faible. Donc une situation euh, qui, qui réfléchit celle de l'économie mondiale. Est-ce que là-dedans vous intégrez des... la crise climatique Ces conséquences sont quand même de plus en plus visibles pour chacun La sécheresse, inondation comment vous l'intégrez dans vos prévisions dans votre... Dans votre... La crise climatique, on la voit à l'OMC, euh, par exemple dans les revues de politique commerciale, elle attaque les infrastructures euh, de, de beaucoup de pays, pays en développement. Elle attaque la productivité agricole. Elle engendre des, des dommages liés aux catastrophes naturelles Le Pakistan. Étant, euh, Pakistan, c'est le plus manifeste. En, en quelques semaines, un pays qui était un exportateur net de nourriture devient un importateur net de nourriture. Donc ça, c'est l'impact de, de la crise climatique. Changements brutaux, des changements brutaux. Brutaux, inattendus, euh, euh, imprévisibles. Et donc, on essaie, nous, d'y réagir en, en, en faisant, en, en cherchant les synergies entre le commerce, là où le commerce peut servir à la lutte contre le changement climatique. Et il y a beaucoup d'angles pour, pour y rentrer le commerce. C'est 30% du commerce mondial, c'est 30% des émissions. Donc, il enfin, faut d'abord décarboner le commerce. Ça, c'est la première priorité. C'est le transport, essentiellement. Deuxièmement, il faut essayer de favoriser la circulation des technologies qui vont aider à lutter contre le, le changement climatique. Donc, c'est réduire les... les les, les barrières douanières aux frontières sur les produits qui aident à la lutte contre le changement climatique. Et troisièmement, c'est favoriser, garder une économie aussi intégrée que possible, raisonnablement intégrée, comme on le dirait à la, à la, à la World Policy Conference, euh, pour permettre que euh, nous ne perdions pas trop d'efficacité et donc de surconsommation d'un de, de, dans l'économie mondiale. Donc c'est les trois voies par lesquelles on peut essayer de, de faire contribuer le commerce à la, à la lutte contre le changement climatique. Il n'y a pas d'accord encore au sein de nos membres. C'est une question qui, qui divise parce que, comme vous le savez, le, la question du changement climatique renvoie à celle des responsabilités. Qui a créé les dommages Qui doit les réparer Justement, le commerce n'est pas uniquement synonyme de, de pollution. Il, elle est, elle est, il faut insister sur le fait qu'elle apporte, et qu'elle diffuse des solutions. C'est ça que vous... Ça diffuse des solutions. Euh, il y a deux, deux contributions positives. La première, c'est que le commerce améliore gros, globalement l'efficacité de, de votre économie. Si vous avez une économie plus efficace, vous consommez moins de ressources euh, de, de, de la planète. Donc c'est ce qu'on appelle historiquement les avantages comparatifs, mais ça continue à... à à et la deuxième chose, c'est que euh, vous faites circuler plus rapidement l'innovation. Donc s'il y a un procédé de réduction de la consommation énergétique qui est inventé euh, aux États-Unis demain et qui va circuler vers la Chine ou vers l'Europe, ça aide euh, euh, à accélérer la, la transition vers une, une économie décarbonée. Comment vous interprétez, euh, il y a quand même différentes initiatives de, re, de repli, euh, comme l'Inflation Reduction Act aux états unis euh, la Chine qui se replie sur ça, puisqu'il y a une consommation euh, intérieure qui, qui, qui est plus intéress, euh, importante, donc plus besoin d'aller euh, euh, euh, vers le monde. Comment vous l'interprétez ça, cette ce, tentation de, de repli, de réindustrialiser, de, de revenir enfin, de, sur un cercle, un cercle plus, plus fermé il y a plusieurs euh, tendances. Celle de la transformation de l'économie chinoise d'une économie tirée par les exportations vers une économie tirée vers la consommation intérieure. Par la consommation. Elle a été appelée de ses voeux par l'ensemble des observateurs économiques internationaux d'une forme de rééquilibrage qui est plutôt bienvenue et souhaitée. Vous avez des formes de, de, de repli qui ont à voir avec la volonté de recréer une dynamique industrielle locale à partir de subventions, par exemple, euh, pour euh, s'autonomiser, pour s'autonomiser, sa, donc là-dessus, euh, c'est possible, mais on a un certain nombre de règles, nous c'est la transparence, la non-discrimination, c'est-à-dire si vous voulez euh, subventionner un secteur, ben, théoriquement vous devez l'ouvrir vos subventions à, à, à vos partenaires, vous ne devez pas discriminer et eux-mêmes doivent faire, doivent faire la même chose. Vous avez des, des, des replis ou des formes de replis qui ont à voir avec la géopolitique, avec le, ce qu'on appelle le « frenchoring » en anglais, par exemple, on veut euh, commercer avec des amis ou avec des alliés, euh, ou euh, évidemment ne plus commercer avec des pays sous sanction, c'est ce qui arrive. Dans... Là, c'est plus compliqué parce que ça fragmente de plus en plus l'économie mondiale. Euh, je ne porte pas de jugement euh, politique, j'explique je, c'est un constat. Euh, et du coup, vous allez avoir des circuits internationaux qui vont se recomposer et qui rendent la vie un peu plus compliquée pour les, pour les entreprises euh, et les États. Donc vous avez différentes, euh, différentes natures de, de, de, de, de ce repli. Nous, notre discours euh, à, à l'OMC, c'est de dire qu'on s'en sortira mieux collectivement, chaque fois qu'on le peut, qu'individuellement. Euh, que donc on essaie de favoriser transparence et ouverture des marchés pour permettre cette, euh, cette coopération. Dans, dans ce collectif, quelle est la place de, de l'Afrique On l'a entendu euh, lors, de votre, euh, lors de la conférence dans laquelle, à laquelle vous avez participé. L'Afrique se sent toujours pas suffisamment représentée dans le, dans le débat mondial. Qu'est-ce que vous en, en dites dans le commerce, c'est une place croissante. Pendant très longtemps, euh, vous aviez ce schéma qui est un peu de plus en plus un schéma du passé. Une Afrique exportatrice principalement de matières premières et sous des régimes de préférence euh, qui lui étaient accordés par les Européens et les Américains. Donc, elle n'avait pas tellement besoin de système multilatéral. Aujourd'hui, euh, un, l'Afrique construit sa zone de libre-échange. Euh, donc, elle, est, elle essaie de, de, de se donner... Un, un, un premier SAS euh, à l'équivalent de l'Inde, par exemple un grand marché intérieur, vers la globalisation. Deux, l'Afrique a une stratégie de diversification et d'industrialisation, c'est leur agenda euh, de, de 2063. Et donc, elle prend peu à peu des, une participation plus grande dans le système multilatéral. Et le, plus, le symbole le plus évident de ça, c'est que l'Afrique a... Euh, il y avait trois candidats africains pour la tête de l'OMC, il y en a une qui a réussi, euh, qui est ma patronne, et qui entraîne aujourd'hui le système multilatéral. Donc c'est une manifestation de, de l'intérêt africain pour euh, euh, avoir une voix de plus en plus forte dans la globalisation, je crois. Qu'est-ce qui est pour vous l'intérêt de ce genre de, de, de conférence euh, Justement, bah, par les temps qui courent, beaucoup de tensions, pourquoi faut-il toujours se, se retrouver et continuer à se, à se parler Ici, l'intérêt, c'est la diversité. La diversité des origines euh, professionnelles ou. ou ou des, des origines d'expertise, la diversité des origines, des identités. La séance d'ouverture qui était, qui était très frappante, très, très, très inspirante, où on voyait euh, de facto euh, sur scène euh, les trois religions monothéistes, les trois religions de livres qui étaient représentées. Euh, donc, cette diversité qui permet de comprendre l'autre, comprendre son équation, est extrêmement utile, notamment pour euh, traiter les problèmes que vous évoquez, celui du repli. Euh, Est-ce que ce repli, euh, il est motivé par quoi Est-ce qu'on peut travailler dessus Est-ce qu'on peut finalement le résoudre d'une manière raisonnablement ouverte, encore une fois euh, Donc ça, c'est des, des lieux... On ne trouve pas ailleurs. Euh, pas, euh, cette diversité, je ne vais pas la trouver toute seule à l'OMC, par exemple, où là j'aurai toute l'expertise du monde sur les intérêts les commerciaux personnes. en jeu. Mmh. Mais le pourquoi, euh, pourquoi il y a tel régime euh, politique qui est arrivé au pouvoir dans tel ou tel pays, pourquoi cet élément d'identité prend le pas sur celui des intérêts économiques, ce genre d'explication, de, de, de, de, on le trouve dans, dans un endroit comme celui-ci. Merci beaucoup. Merci à vous.